Donc on arrive, euh, ouverture des portes, hur hur hurlements, abonnement de chiens, en allemand, tout, tout le monde dehors, il y avait des déportés qui étaient là, qui traduisaient tant, tant bien que mal, des France, enfin, dans toutes les langues. On est donc descendu des wagons en, en en sautant comme on pouvait, et à ce moment-là, j'étais tout avec ma mère, on ne s'était pas quittés. Et à ce moment-là, euh, donc, les traducteurs, euh, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Moi, j'avais, il faut dire que le jour de mon arrestation, j'étais habillé en scout quand ils sont arrivés. Et je me suis changé. Ma mère m'a fait changer et m'a fait mettre des pantalons de golf que j'avais à ce moment-là. Et une veste euh, marron, d'un costume marron. Et quand ils ont dit les hommes d'un côté, les femmes et les enfants de l'autre, je peux dire que ma mère m'a presque repoussé -re du côté des hommes. On aurait dit qu'elle avait un pressentiment, puisqu'il s'est avéré par la suite que pratiquement toutes les femmes qui avaient un enfant avec elle ne sont jamais entrées dans le camp.